Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Euh, J'avais envie aujourd'hui euh, de vous faire une vidéo pour vous parler de podcast. Et oui, euh, parce qu'il se trouve que euh, en plus de regarder des vidéos YouTube toute la journée... Non, pas toute la journée. Euh, bref, je me suis mis euh, récemment, enfin récemment, c'est-à-dire il y a quelques mois, au podcast, donc ces émissions radio qui ne sont pas forcément faites en live d'ailleurs, mais qu'on peut ensuite télécharger sur internet, euh, sur vos euh, téléphones ou sur votre ordinateur, enfin comme vous voulez. Et il se trouve que j'en écoute un certain nombre euh, depuis euh, un moment, et j'avais vraiment envie euh, de vous en parler parce qu'il y en a qui sont vraiment très très cool, et j'aimerais que vous les écoutiez euh, vous aussi, en plus de regarder mes vidéos bien sûr. Alors, euh, je vais commencer tout de suite euh, et je vais vous parler de podcast féministes donc auquel je suis abonnée. Tout d'abord, il y a Quad Meuf, euh, qui est un, un podcast sur la pop culture, euh, mais d'un point de vue euh, féministe intersectionnel, euh, qui est fait par deux journalistes, et euh, de temps en temps, il y a des invités, et donc elle parle de sujets de, de, de, de, de pop culture, euh, de bouquins, de séries, de trucs comme ça, tout ça sous un angle féministe. Euh, J'aime beaucoup et je vous conseille. Ensuite, il y a La Poudre. La poudre par Lorraine Bastide, que je pense beaucoup le monde connaît maintenant. Mais vraiment, si vous ne connaissez pas, allez-y, euh, c'est au top. Donc ça, c'est un podcast d'entretien euh, donc avec des femmes. Ah, qui sont très variés, qui ont des parcours hyper différents. La plupart du temps, elles ont fait des choses absolument exceptionnelles, euh, que ce soit, euh, je sais pas, euh, des livres de la musique, euh, des trucs militants, enfin vraiment... Euh, elles ont des parcours incroyables. C'est souvent assez long, donc voilà, on apprend vraiment à connaître une femme euh, donc, qui est interviewée par, euh, par la journaliste lorraine Bastide. C'est vraiment au top. Il y a aussi des documentaires, euh, donc deux documentaires qui s'appellent La Marche, il y en a un qui se passe pendant la Women's March et donc qui est un recueil de témoignages de femmes pendant la Women's March et un autre qui est un petit peu sur le même principe, c'est toujours une manifestation de femmes et du coup la journaliste va euh, bah, avec son micro recueillir des témoignages, enfin, c'est vraiment euh, extraordinaire. à fond, à fond. Il y a aussi un podcast à soi, alors celui-là il est, il est une fois par mois et donc aborde des questions de genre, des questions de féminisme, il euh, y a toujours un, un sujet général et puis bon, ça aborde en long, en large et en travers. Euh, le dernier, il est donc euh, sur euh, la gynécologie. Il y en a eu un autre sur euh, les femmes qui gardent les enfants, etc. Enfin bon, vraiment euh, au top, allez-y à fond. Alors, toujours d'un point de vue un peu féministe, mais euh, cette fois sous l'angle de la masculinité, mon préféré euh, qui s'appelle les couilles sur la table vous allez forcément retenir. Et donc l'idée, euh, c'est de questionner la masculinité sous euh, divers angles. Euh, par exemple, il y a eu un épisode sur, sur la transidentité, il y en a eu un sur euh, l'humour sexiste, euh, un sur euh, l'épreuve de la virilité, le harcèlement au travail, enfin, il voilà, y a divers sujets qui sont abordés au cours de ce podcast, c'est vraiment très très intéressant. Euh, c'est souvent d'ailleurs des, des meufs qui interviennent, euh, qui sont spécialisées sur un sujet et tout, enfin c'est top. Hum, J'écoute aussi pas mal de, de podcasts d'histoire, euh, d'histoire vraie, de témoignages. Donc. Alors il y en a un qui est fait par, euh, par Slate euh, et Audible qui s'appelle Transfer. Euh, Je pense que vous avez déjà entendu parler, en tout cas moi j'en parle J'en ai parlé un petit peu sur Twitter. Euh, en gros, c'est des témoignages de gens qui ont vécu des trucs souvent un peu extraordinaires ou un peu hors du commun euh, qui changent un peu de, de, de la normalité. Et du coup, ça montre un peu des parcours de vie euh, ouais, assez, euh, assez différents de ce qu'on peut voir dans les médias ou euh, dans les bouquins de manière générale. Euh, et puis, bon, voilà, c'est des témoignages vrais. Donc, moi, j'aime beaucoup. Euh, ensuite, il y a Vieilles Branches. Alors vieille branche du coup c'est aussi des témoignages et donc par contre là ce sont en fait des personnalités euh, donc de la politique de la culture des arts etc qui ont plus de 75 ans et qui du coup vont avoir un regard bah, sur, le, sur le monde d'aujourd'hui euh, alors du coup c'est très euh, rigolo entre guillemets en s'y énervant parce que des fois on n'est pas du tout d'accord enfin on a l'impression que, que leurs idées n'ont pas forcément évolué autant qu'on l'aurait voulu et tout mais euh, bah, ça reste intéressant justement de de voir un peu ce que cette ancienne génération pense du monde d'aujourd'hui et tout. Enfin, ça questionne un tas de choses, j'aime beaucoup. Toujours un peu dans le témoignage, il euh, y a aussi une histoire particulière. Alors là, qui est fait par ces France Culture, ouais, une histoire particulière. Donc là, je les écoute vraiment pas tous, c'est vraiment des... Enfin, des histoires aussi, un peu, su... un peu sur le ton du fait d'hiver en fait. Euh, c'est souvent assez long, ça dure, euh... ces deux épisodes de 30 minutes à chaque fois. Et bah, ça raconte souvent une espèce de fête d'hiver qui a eu lieu, euh, qu'on a oublié en général et euh, donc voilà, souvent avec un côté un peu... Euh, un peu sensationnaliste mais enfin euh, j'aime bien, euh, c'est quand même sympa même si bon du coup je les, je les écoute pas tous, toutes les histoires me, me plaisent pas forcément. Ensuite, qu'est-ce qu'on a euh, J'écoute aussi une Nouvelle École, alors là Nouvelle École du coup c'est un, un gars euh, qui interview des... Des personnalités, euh, ça peut être des, des écrivains, des vidéastes, des musiciens, des, enfin bon, des gens qui ont fait des trucs, des photographes, hein, voilà, des, euh, des entrepreneurs, artistes et autres passionnés, comme euh, le, le créateur le dit lui-même. Et donc euh, voilà, c'est un entretien avec des questions sur la vie de la personne, euh, ce qu'il a fait, etc, qu'est-ce qui l'inspire. Euh. Euh, c'est assez sympa, personnellement j'ai surtout écouté euh, les interviews des meufs parce qu'il n'y en, en a pas tant que ça en fait, euh, au milieu de tout, toutes les interviews. Mais voilà c'est sympa, euh, moi j'aime bien, ça me, ça me détend. Et enfin, euh, encore sur le témoignage, il y a un podcast qui est tout nouveau, euh, qui vient de sortir et qui s'appelle Entre. Et qui raconte en fait l'histoire euh, d'une préado euh, qui a 11 ans et qui entre en sixième. Et donc, bah, elle parle, euh, elle parle de son rapport à l'enfance, de qu'est-ce que c'est grandir et tout. Et je trouve que c'est hyper rare d'avoir la parole comme ça d'une d'une enfant euh, qui va raconter sa vie euh, de manière assez euh, assez naturelle. C'est assez touchant. Et puis ça, je trouve ça ça ancre pas mal. Euh, bah, dans la réalité d'aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que c'est qu'être une enfant de 11 ans, euh, aujourd'hui. Euh, ouais, j'aime bien. Donc ça, c'est pour tout ce qui est euh, histoire vraie, témoignages, blablabla. Euh, bla bla. Et ensuite, j'avais envie de vous parler un petit peu, oui, des podcasts de pop culture que j'écoute. Alors, il y en a un. Alors, je vous préviens, c'est super long. Mais moi, qui est fan de Game of Thrones, qui est lui, bouquin et tout et tout, euh, j'en écoute un qui s'appelle Whisperos. Alors, c'est une fois par mois. Ils ont commencé euh, au moment de la diffusion de la saison 7 où ils faisaient du coup un podcast par semaine euh, bah, au fil des épisodes, où ils décortiquaient l'épisode, ensuite ils faisaient euh, des théories un peu fumeuses sur ce qu'allait se passer et tout. Euh, même si la saison est, est terminée, je trouvais que c'était quand même intéressant d'entendre le retour sur, sur tous ces épisodes euh, après les avoir tous vus. Surtout, d'ailleurs, tu les vois se planter parce qu'ils font des théories et tout, toi, tu connais la fin. Euh, mais voilà, et ils continuent à faire euh, des, des épisodes de podcast où cette fois, là, c'est plus des théories, ils, ils expliquent vraiment le monde de Gérard Martin en long, en large et en travers, et, et moi qui m'intéresse beaucoup à tout ça, euh, sans forcément avoir la foi de me plonger dans les encyclopédies et dans les wikipédias et sur reddit et tout, et ben là du coup j'ai un, un condensé euh, euh, qui, qui est plutôt euh, agréable à écouter. Alors c'est souvent très très long, ça dure genre deux heures, mais euh, franchement c'est top. Euh, oui alors d'ailleurs j'ai pas précisé, mais tous les podcasts dont je vous parle hein, sont en français. Euh, J'écoute aussi Next Episode, euh, qui est un podcast sur les séries qui est plutôt cool, alors j'en ai pas écouté beaucoup pour le moment, euh, parce que là je viens, je viens vraiment de commencer. Euh, mais j'ai écouté l'épisode notamment sur Nox, euh, Jesse Jones et euh, Crazy Egg Girl's Friend, et franchement euh, c'est plutôt pas mal et ça me donne en encore plus envie de regarder des séries, ce qui est pas du tout une bonne chose parce que j'ai beaucoup trop de choses à regarder, mais bon. Euh, c'est sympa. Euh, J'écoute aussi un, un podcast afropop euh, qui s'appelle Le Chip, qui est fait par Arte Radio, euh, qui est vraiment très très cool et donc qui parle de culture euh, afropop et il y a notamment une des chroniqueuses qui s'appelle Mélanie Wanga euh, qui fait aussi le podcast Quad et c'est comme ça d'ailleurs que je suis tombée euh, là-dessus enfin je voulais vous parler euh, du podcast NoTube euh, qui est un podcast qui est dédié à youtube à à l'économie Youtube, au fonctionnement, euh, qui interviewe beaucoup de vidéastes et tout, et euh, c'est vraiment euh, super, j'ai tout écouté. Euh, alors, c'est pas forcément des trucs que j'ai appris, mais euh, en tant que vidéaste, bah, c'était intéressant euh, d'avoir euh, bah, tous ces contenus et d'entendre d'autres vidéastes euh, s'exprimer sur, euh, sur différents sujets, enfin euh, non, vraiment, euh, vraiment au top. Donc voilà, bon alors je, en vrai euh, j'en écoute d'autres mais j'ai pas envie non plus que ça fasse euh, 3500 ans et euh, vous, euh, vous faire succomber euh, sous les recommandations. Euh, donc quoi qu'il en soit au niveau de mon expérience du podcast, euh, c'est vrai que j'en écoute énormément euh, parce qu'il y a des tas de moments, euh, j'habite à Paris, hein, où euh, bah, je, je ne fais rien, <rire> concrètement. Donc euh, dans le métro, dans le train, euh, moi qui prends plus beaucoup beaucoup le train, euh, c'est au top, j'ai pas forcément toujours envie de sortir mon livre, c'est parfois compliqué, je peux pas l'emporter avec moi, c'est trop lourd, blablabla. Bla bla. Euh, pour le coup, le podcast, c'est parfait, ça me permet de passer le temps tout en me reposant. Ça m'arrive aussi quand je fais mes courses, euh, d'écouter des podcasts, quand je fais mon bullet journal, quand il y a des tas de choses comme ça. Euh qui demande pas forcément d'être concentré à 100% et bah voilà c'est parfait euh, ou même le soir dans mon lit avant de dormir des fois euh, c'est mieux que de regarder une série et de me faire mal aux yeux et ensuite d'être euh, c'était comme une puce avant de dormir donc ça pour le coup ça, ça me repose euh, c'est vrai que j'aime bien la radio de manière générale mais j'ai pas toujours le temps de l'écouter dans le sens où euh, bah la radio de base c'est des émissions à des heures précises et tout, moi j'ai pas forcément des horaires qui sont hyper fixes, ou alors les émissions que j'aime bien euh, sont pas forcément à des horaires où je peux écouter, euh, du coup là ça me permet vraiment de faire mon truc à la carte, d'écouter ce que je veux, euh, de pas avoir les pubs en plein milieu, euh, vraiment, ça correspond tout à fait à la consommation que je peux avoir euh, bah, des émissions radiophoniques. C'est vrai que j'avais jusqu'à présent beaucoup l'habitude euh, de lancer des vidéos YouTube comme ça, en fond, quand je fais des trucs, quand je fais le ménage et tout. Mais euh, bah, le problème avec bah, la vidéo, c'est que souvent il y a quand même beaucoup d'informations euh, qui sont dans la vidéo et euh, du coup je rate des trucs, euh, alors que là, au moins avec le podcast, je sais que c'est que sonore et que je vais rien rater et que s'il y a une carte à un moment, et ben bah, les chroniqueurs ils vont expliquer la carte de manière à ce que bah on puisse euh, l'imaginer sans avoir euh, un visuel. Euh, donc voilà, c'est reposant pour les yeux et ça me permet de faire vraiment beaucoup de choses en même temps. Donc si vous n'avez jamais écouté de podcast et tout, je vous invite vraiment à à peut-être tester parce que c'est vraiment cool et puis si vous en écoutez et que vous cherchez des recommandations et eh bien vous en avez toute une tripotée euh, que je vous mettrai bien sûr en description euh, pour les retrouver. Euh, voilà et je vais terminer quand même en vous disant que euh, bah, tout ça ça m'a donné vachement envie en fait euh, de faire du podcast. Donc voilà en ce moment je travaille un peu sur un, un projet euh, qui, j'espère, va pouvoir voir le jour euh, assez rapidement. Donc, du moins, j'aimerais bien commencer le truc, faire les, bah, enregistrer en fait les épisodes et ensuite les sortir petit à petit. Euh. Mais euh, voilà, c'est mon nouveau, nouveau projet. Ce sera en rapport avec l'écriture, du coup, euh, je vous tease un petit peu. Euh, j'ai pas encore de nom, euh, j'ai pas encore de visuel, euh, j'ai pas encore le matériel, euh, parce qu'actuellement euh, je travaille avec un un petit micro qui me permettra pas de faire euh, ce que je veux euh, en termes de podcast, puisque voilà. Euh, mais bon, du coup, ça, ça va venir euh, dans les prochains mois, il faudra rester informé. Et d'ailleurs, pour rester informé, je vous invite à me suivre euh, sur les réseaux sociaux, euh, Twitter, Facebook, Instagram, je suis plus sur Twitter en général, et là je me remets à vachement à Instagram, enfin j'essaye et tout de faire des stories, bon, peu importe abonnez-vous à la chaîne, euh, merci à ceux et celles qui laisseront des commentaires, ça me fait toujours très très plaisir, euh, même si j'ai pas toujours le temps d'y répondre, euh, j'essaye au moins de les lire et puis de vous mettre un petit, un petit cœur et tout quand, quand je les ai vus. Euh, et, puis, euh, et puis je vais m'arrêter là, hein. je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.